Cette vidéo comporte quelques passages qui ne sont pas adaptés aux personnes souffrant d'épilepsie. Merci de votre compréhension. Ah géométrie Dash. Un déjeuner de mon enfance, vous saviez Il est probablement responsable de la corruption de mes co-musicaux. A l'époque j'écoutais du rock. Et du jazz. C'était pas ouf. Je joue encore à Geometry Dash aujourd'hui, mais je suis bien meilleur qu'avant. Pour quelques personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu d'Annary retry, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à de la facilité quand on le lance. Ce jeu développé par RobTop Games, et un nouvel update se profite bientôt, la 2.2. Il existe d'autres jeux développés par RobTop, mais nous allons les survoler vite fait. Mais la principale caractéristique de Geometry Dash. c'est que c'est ultra dur, putain! Un de est un jeu où le joueur peut avoir différentes formes, différentes vitesses caractérisées par des portails. Les difficultés sont divisées par ces 5 symboles que vous voyez ici. Les niveaux les plus durs se trouvent donc en insane et en démon. Les démons se divisent eux-mêmes en ces 5 catégories-là. La version gratuite du jeu comporte quelques niveaux, mais c'est en achetant le jeu, donc environ 2€, que l'on débloque l'éditeur des niveaux et les niveaux créés par la communauté. Les meilleurs niveaux et surtout les plus intéressants se trouvent ici. Une grande partie de la création des niveaux est le layout, donc le gameplay puis la décoration, plus ou moins ce sont les niveaux. Mais la plus grande partie de création de niveaux est la vérification, pour vérifier s'ils sont faisables. En fonction du niveau et de sa difficulté, cela peut prendre plus ou moins de temps. Et on peut apercevoir même une véritable hype sur la vérification d'Extreme Demons. Pour parler de la difficulté des niveaux, elle varie de très simple à la limite impossible. La variété de niveaux en ligne est impressionnante, il y en a tellement dont à nous parlé mais je ne peux pas à cause de la durée de cette vidéo. Je vais donc, comme dans la précédente, en présenter trois que j'aime particulièrement. Cold Sweat, un niveau et peu de visibilité, certes. Un UFO plutôt compliqué et une wave, comment dire. Dure J'aime bien la musique et la décoration très sobre de niveau. Il est actuellement 11ème au classement des niveaux les plus durs du jeu. Kenos, extrême démon très dur avec une décoration du type Hell. Il est le 4 sur la liste des niveaux les plus durs du jeu et il est responsable du même le plus connu de Géométrie Dash. Vous connaissez -ce certainement celui-là Bref Et après nous avons The Golden, le second niveau le plus compliqué du jeu, même si je le trouve bien plus compliqué que Tartarus. La visibilité est très réduite, la décoration est très qualitative et j'adore la musique. C'est d'ailleurs la musique d'intro de cette vidéo. C'est tout pour le niveau, même si j'aimerais en présenter tellement plus, et je ne veux pas refaire la même erreur que dans la dernière vidéo, c'est-à-dire me surcharger de scripts. Il existe trois autres jeux de géométrie dash portant le nom de Sub-Zero, Meltdown et World qui sont en vérité des tests pour la prochaine version. Ce que je peux ajouter est que le géométrie Dash a marqué et aussi traumatisé toute une génération aujourd'hui continue d'exister, et que la progression et la qualité des niveaux du jeu n'a fait qu'augmenter, on aurait du mal à croire que certains fassent partie du jeu. Je peux aussi ajouter que la satisfaction que l'on éprouve à la réussite d'un niveau est littéralement jouissive, il n'y a rien de plus satisfaisant au monde que de finir un niveau compliqué sur Geometry Dash, expliquant les réactions des nombreuses personnes vérifiant des niveaux extrêmement compliqués. Le jeu est disponible sur PC, Android et iOS pour environ 3€. C'était DC Studio sur Geometry Dash et je vous dis à plus si j'arrive à faire une vidéo avant la rentrée. Bye